Bonjour Jean-Richard Femmeur. Bonjour. On va discuter un petit peu de votre nouvel ouvrage aujourd'hui, « L'inconscient, pourquoi faire ?» abrégé de clinique psychanalytique, vos collections Arcane RS. Je vous propose peut-être de commencer par vous présenter. Oui, vous. oui. Euh, ce que j'ai voulu euh, cette fois-ci, c'est essayer de faire part un peu de, de mon expérience, euh, après quand même pas mal d'années de pratique, et puis d'essayer de, de donner à penser à partir des questions de névrose, de psychose et de perversion en particulier. Où j'essaye de reprendre absolument tous les éléments qui nous ont été fournis par les différentes cliniques. Parce que la question c'est effectivement que la créativité qu'on pouvait trouver auparavant dans, dans l'analyse, voire la psychanalyse, des différentes formes cliniques qui pouvaient exister, on a l'impression que tout a été quelque peu robotisé, évalué, et qu'il est dommage finalement que tout l'aspect créatif de la clinique soit souvent oublié. Et là, j'essaye de reprendre, tableau clinique après tableau clinique, des exemples, qui sont plus ou moins anciens, ou d'exemples de gens qui ont fait une analyse plus récemment, pour donner, au fond, les, les apports des différentes structures psychiques telles qu'ils peuvent nous enseigner. Dans le titre de votre ouvrage, vous avez mentionné « "abrégé de clinique psychanalytique ». Qu'est-ce que vous entendez par « abrégé Oui, c'est-à-dire d'un côté, il s'agit de rappeler les éléments de clinique psychanalytique qui est quand même une clinique qui a un effet formateur très important quand même pour tout le monde pour tous les psys que ce soit pour les psychologues, pour les psychiatres pour les psychanalystes bien sûr et aussi pour les gens qui travaillent dans le champ social et d'autre part d'essayer un peu d'abréger de, de, les choses c'est à dire d'en faire une sorte de condensé, comme Freud a essayé de le faire dans l'abrégé de psychanalyse, qui a été quelque peu son testament. Je n'ai pas voulu faire véritablement un testament, mais d'essayer d'ouvrir, à partir de cet ouvrage-là, encore sur les différents mécanismes qu'on a découverts et dont, dont on ne s'occupe plus tellement aujourd'hui. Est-ce que vous arriverez arriveriez à inscrire ça dans, votre, dans la liste de vos ouvrages un petit peu vous, vous Oui, oui. C'est-à-dire, euh, je pense que là, c'est un espèce de retour euh, au texte, mais pas seulement retour au texte psychanalytique, ce qui est déjà un gros travail, mais aussi de montrer à quel point les cliniciens, bien avant euh, d'Hippocrate, de Lasseg, euh, de, de Clérambeau, tous ces gens, ont eux-mêmes amené un certain nombre d'enseignements dont on ne tient plus compte et qu'il faut un peu réactualiser, avec aussi tout le côté créatif et sublimatoire de la clinique psychanalytique. Est-ce que vous arriveriez à, à résumer ça en un message Oui, c'est-à-dire ce que la question c'est ce que la clinique psychanalytique nous enseigne comment l'enseigner et comment redonner un peu d'enthousiasme aux étudiants et aux praticiens de tout poil. Bon, merci beaucoup Jean-Richard Freeman. Je rappelle le titre de votre ouvrage L'inconscient, pourquoi faire abrégé de clinique psychanalytique aux collections Arcanes et RS.